Hello et bienvenue dans ma night routine avant la rentrée, le retour au taf, le retour à l'école. Bref, la fin des vacances, donc j'espère que ça vous plaira. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve dans ma night routine, back to school. J'ai plusieurs fois que je le dis, mais au cas où vous êtes nouveau, cette année, je ne rentre pas à l'école, je fais une année césure, donc c'est plutôt un back to work. Euh, J'ai repris euh, le travail, euh, là, ce mois d'août, donc je fais même pas semblant techniquement comme les autres années, genre faux, back to school, oulala, là là, c'est la veille de ma rentrée, alors que je suis encore en juillet. Oui, toute youtubeuse a fait ça, mais moi personnellement, j'aime bien rentrer dans le jeu, donc bref, j'avais quand même envie de faire cette série de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres vidéos qui vous intéresse évidemment on sera un peu plus centrée sur ma réalité actuelle mais en vrai j'aurais eu la même routine si euh, j'allais en cours le lendemain donc je me suis dit que ça pouvait être cool euh, voilà de vous montrer ma nouvelle petite vie parisienne sachant que j'ai déjà fait euh, ma morning routine ça mais j'ai le ok ou quoi avant que je vous envoie la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à mon compte insta et à mon compte TikTok, vraiment, je mets masse de confiance en ce moment. J'ai jamais été aussi active. Je fais un Ries par jour, plusieurs TikTok par jour, comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc, allez me suivre, allez me donner du courage. Parce que, on dirait que je suis shootée, mais c'est parce que je prends trop de café. Euh, voilà. Mais, bref, je vous laisse avec la vidéo avant de trop raconter ma vie, parce que ça va être relou sinon. Donc, let's go. Premier truc que je fais généralement, c'est me changer. Parce que j'aime pas rester dans mes habits sales. Ensuite, je vais essayer de ranger un peu mon appart, de me nettoyer. Ma soeur va tellement rigoler parce qu'elle dit qu'il est tout en bordel. Mais je vais vraiment essayer de faire ça. En même temps, j'aère et tout. Et j'écoute souvent euh, soit des vocaux, soit des petites vidéos. Voilà, je chill un peu. Quelle que soit ma journée, que ce soit que je sois rentrée euh, d'une journée avec des potes ou quoi. Le soir, c'est vraiment tout le temps la même, euh, la même night routine, on va dire. Les gars, là on a un souci, enfin je sais pas si c'est un souci, mais je me suis mis une déterre à tout Vous voyez ce moment où genre tu ranges pas souvent, mais quand tu commences à ranger, tu t'arrêtes plus. Et là j'ai décidé que j'allais passer à Sripia. Je la passe pas du tout tout le temps, même si j'aimerais bien et que je devrais, mais j'ai rien pour justifier le fait que je ne sois pas parfaitement propre, ok. En fait, mon problème actuellement, ça fait vraiment faire ma meuf hein, de dire ça, mais c'est que je vois tout le temps des gens, je suis rarement dans mon appartement, et là comme je savais que j'avais filmé ma petite routine et tout, et que je ne peux pas filmer ma petite routine du soir s'il y a des gens parce que je suis trop gênée, et bah, bah ça me fait du bien d'être seule dans mon appart, mais je me mets à à faire euh, pas mal de trucs donc c'est assez cool Sauf que en temps normal c'est vraiment ce que je fais et c'est un rythme que je vais essayer de retrouver avec la vraie rentrée parce que même si j'ai repris mon stage fin juillet je pense que la rentrée va vraiment commencer en septembre pour moi parce que là c'est encore un petit peu chill vu que bah les gens sont en vacances sauf moi le monde du travail est un peu plus ralenti mais je pense qu'en septembre je vais essayer de faire au moins un jour sur deux c'est à dire un jour où je sors où je vois les potes et un jour où je suis chez moi et où je prends ce temps pour euh, juste euh, faire ma petite routine euh, ma petite routine habituelle parce que sinon je vais jamais tenir. Let's go passer la serpillère j'ai extrêmement besoin d'avoir votre avis concernant un point. C'est que je ne suis pas la seule à faire ça. J'ai trop la flemme à chaque fois de mettre le nettoyant, genre pour le sol, dans le bac. Et donc après, moi je l'étale juste sur mon ça Genre, je fais comme ça. Ouh, comme ça. que je suis la seule à faire ça? Genre Je viens à nettoyer mon miroir alors qu'il n'y a personne qui vient chez moi. C'est que suis-je en train de devenir une nouvelle personne pour cette rentrée Comment on nettoie un miroir On dirait je nettoie une planche de surf. Oh putain, trop propre mon miroir <rire> Ensuite, je vais me poser euh, un petit peu après avoir euh, genre, rangé et tout. Et je vais faire le Reels du jour. Alors, soit il y a plusieurs options. Étant donné que j'en fais un par jour en ce moment, soit c'est un truc que j'ai déjà filmé, déjà euh, monté comme ça, euh, voilà, parce que j'avais envie et tout. Et que euh, j'ai dans mes brouillons. Très généralement, en fait, j'en monte euh, dès que j'ai une idée. Et puis euh, je le poste le lendemain parce que j'aime pas trop faire tarder. Et euh, sinon, moi bon, j'en filme un. Étant donné que c'est beaucoup des moments de vie, des moments euh, filmés et tout. C'est très rare que je le filme comme ça sur le coup. Je sais pas si vous comprenez. C'est vrai que ça demande beaucoup d'idées et beaucoup de réflexion. Très souvent, pour trouver un peu des musiques et, euh, et des idées, je vais dans ma page Reels. Je sais jamais si on dit Reels, Reels. Enfin bref, je fais un mélange des deux. Sur Insta, j'y passe quasi pas de temps autrement. Genre, j'y. Qui passe du temps que quand il euh, faut créer. Enfin évidemment je me force pas euh, franchement si je me suis donné un petit peu ce défi perso c'est parce que euh, j'ai trop ce, ce format là et je trouve que c'est important de s'adapter un petit peu euh, à Instagram. Très généralement je vais me poser et en vrai on dirait que c'est pas long mais le temps de réfléchir aux idées, le temps de créer le truc et tout, souvent ça peut me prendre jusqu'à une heure. Franchement là j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Euh, c'est un peu le seul jour où je suis en oh, mode what I'm doing. So euh, je sais pas. Et comme c'est tellement aléatoire, mon réel marche ou pas je fais vraiment genre je ne pense pas du tout à la je ne pense pas du tout à si ça va buzzer, si ça va marcher, Tout genre juste j'essaie de faire un truc que j'aime bien esthétiquement parlant et euh, qui me plaît à moi et ça je trouve ça hyper satisfaisant et hyper cool moi je vais arrêter de parler, je vais prendre mon petit café et je vais euh, créer avec mes nouvelles lunettes, enfin ma deuxième paire de nouvelles lunettes donc... je vais faire un truc que je fais quasiment tout le temps, tous les soirs, c'est pas bien, c'est très toxique. Si vous voulez m'épouser, euh, il faudra s'y habituer, c'est manger du pain et du houmous. Il me reste un petit peu de houmous, je vais manger un petit peu de pain et je vais me poser parce que j'ai envie de vous parler un peu de la rentrée euh, et puis après je pense que je me ferai à manger parce que c'est quand même assez important de ne pas manger que du pain et du houmous. Mes plans sont de pire en pire mais c'est pas grave. Je voulais vous parler un petit peu de la rentrée pas forcément aujourd'hui vous parler de mes objectifs et tout parce que je compte en parler dans un vlog très prochainement. Et d'ailleurs oui j'ai posté mon Reels. Pourquoi j'avais envie de vous parler de la rentrée Parce que je voulais vous parler un petit peu de cette pression qu'on peut avoir à se dire euh, voilà genre c'est la rentrée, il faut que je sois une nouvelle personne, enfin je vais découvrir un nouveau truc, je vais découvrir un peut-être un nouvel établissement. N'hésitez pas à me dire en quelle classe vous êtes. D'ailleurs je m'en rends pas du tout compte mais je pense que la majorité de ma communauté est en études. Mais c'est vrai que c'est hyper stressant et moi je pense que vous avez peut-être pour ceux qui me connaissent assez bien et qui connaissent mes vidéos déjà vu ma vidéo je mangeais toute seule à la cantine. Oui, c'est un petit peu triste, Mais oui c'est vrai. N'hésitez pas à aller la voir, elle date, mais euh, c'est vrai. Ou euh, d'autres vidéos, je vous parlais un petit peu... Bah je sais pas, à l'époque, je pense, je réalisais pas trop que c'était un peu de l'anxiété sociale, mais un peu quand même... Enfin, j'aime pas utiliser trop des termes comme ça, euh, qui sont de base, je crois, des pathologies, et donc genre, t'es pas censé te dire toi-même que t'es ça. Mais dans le sens où j'avais vraiment un problème, j'étais tellement timide, euh, j'étais tellement angoissée que j'osais pas parler aux gens, j'osais pas aller vers les gens, j'osais pas avoir confiance en moi. Oh, mon voisin, il est quand Imaginez, il y a une folle là, elle te regarde comme ça avec une caméra sur son lit à manger du ah oh merde, t'as une meuf. C'est peut-être sa sœur ou sa mère finalement. Et je sais à quel point ça peut être angoissant et à quel point ça peut être stressant, et que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours, parce que forcément dans... enfin, sur les réseaux, tu vas montrer euh, que ce soit genre ta vie privée ou quoi, enfin, que ce soit un compte privé ou quoi, tu vas toujours montrer des moments où avec tes potes, des moments où voilà, mais tu vas pas montrer les moments où euh, genre ta personne avec qui manger à la cantine ou des choses comme ça, et je veux vous dire tout le monde est pareil. Chaque personne s'est déjà retrouvée dans une situation stressante et tout, notamment au moment de la rentrée. Le mieux dans ces cas-là, c'est vraiment genre... Je sais que ça paraît super simple, hein, mais c'est de vous forcer et de pas penser à ce qui va se passer, enfin à ce que les gens vont dire après. Et petit à petit, au début tu vas juste parler à une personne, après voilà, et ça va te permettre de créer des amitiés. Et c'est un truc que j'ai mis grave du temps à comprendre, c'est surtout qu'il faut euh, virer ton syndrome de l'imposteur. J'ai tout le temps le syndrome de l'imposteur, que ce soit en couple, en amitié ou quoi, j'ai tout le temps l'impression que genre, enfin, je mérite pas la personne, et que surtout à un moment la personne va se barrer. Parfois elle se barre mais parfois non et surtout tu peux pas savoir avant d'avoir rencontré les gens et d'avant d'avoir fait le premier pas et moi j'ai toujours peur voilà d'être une personne relou et que les gens me virent de leur vie après et ça c'est juste un état d'esprit parce que euh encore plus arrivé ces derniers temps et j'aurais pu encore plus bah, me renfermer sur moi-même et tout et à la page je me suis dit bah non en fait c'est juste que c'est des personnes qui ne me correspondent pas il vaut mieux que je reste avec des gens qui me correspondent et Baby ça m'a énormément aidé partir en Asie partir en voyage ça m'a énormément aidé et même grandir tout simplement et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous le dire parce que euh, en vrai j'ai quand même 21 ans je trouve que je commence à me délire et je me rends compte que là ça va être la rentrée scolaire et que moi j'ai même pas de rentrée scolaire c'est ouf je me dis je peux peut-être partager vite fait mon expérience c'est à dire que je venais on se donne de la force en commentaire je sais que ça paraît tellement simple, mais il faut vous dépasser genre une fois deux fois, trois fois, ça va peut-être être horrible, vous allez peut-être vous prendre des vents et tout, mais vraiment je vous promets que plus vous grandissez et plus vous faites des mini-efforts par petit effort par petit effort, plus vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent et avec qui vous vous sentez bien, et je le dis souvent mais il y a plein de gens, genre vous allez peut-être les côtoyer un moment, puis euh, ils vont partir de votre vie et c'est pas grave, et c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise personne ou quoi, je sais que cette période de la rentrée peut être extrêmement stressante pour les gens qui euh, sont ou qui ont beaucoup d'anxiété sociale et tout, mais on va y arriver ensemble et franchement vous allez le faire et je vous jure que dans quelques années vous serez hyper fiers d'avoir pu genre vous faire des amis, d'avoir pu vous faire des potes et même si c'est pas forcément des amis au début même si c'est juste des genre camarades de classe c'est pas grave, Enfin, juste des gens avec qui vous vous sentez bien. Quand je me regarde quand j'étais petite et tout je me dis mais Pops tu serais trop fière de toi aujourd'hui parce que maintenant j'arrive à aller vers les gens et c'est youtube qui m'a aussi énormément aidée. Donc voilà n'hésitez pas à donner vos meilleurs tips en commentaire et s'il vous plaît mettez le petit effort que vous comptez faire en commentaire que ce soit je sais pas aller proposer à quelqu'un de manger avec vous ou juste juste vous asseoir à côté d'une autre personne, ou juste rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit des soirées ou des choses comme ça. Et vraiment, faites-le, parce que faites pas la même erreur que moi, genre, vous renfermer sur vous, et passer des moments genre tristes, alors qu'en vrai, tes années, collège, études, quelle que soit l'année dans laquelle t'es, elle peut être une très bonne année, même si t'as l'impression que ça sera pas le cas, et même si t'as l'impression que toutes tes années euh, dans tes établissements scolaires sont nuls, tu peux créer des bons souvenirs, euh, ça ne dépend que de toi, et, euh, et voilà, même... Oh non, je vais spoiler ma future vidéo. Ok, ok, j'allais dire une phrase qui sera vraiment très importante dans une de mes futures vidéos. On va s'arrêter là. Je vais finir mon petit pain, mon petit houmous et puis je vais me faire un manger. Et on me se pète la gueule. Oh À manger et je mets de la tomate partout. Là je vais manger, j'ai fait tellement de haricots verts, mais j'ai fait des haricots verts, des pâtes et en même temps je regarde des vidéos sur YouTube je pense. Voilà okay. Et là, les les sont les sous chefs aujourd'hui Euh... Tu sais me parler Ok, trop bien. Bah écoute, je te tiens en jus, mais euh, mais je pense euh, je pense, euh, me chauffer. J'ai de la sous tomate. Ok, je vais parler comme ça. Je kiffe la chaîne YouTube de Sandy Jules et euh, Sullivan. Il y a plusieurs fois qu'on m'a dit que je ressemblais à Sandy Jules, parce qu'avant on avait les mêmes lunettes. Et mes cheveux, ils avaient la même couleur que les siens, mais maintenant un peu moins. Mais c'est vrai qu'il y a un petit air, genre. faut faudrait que je fasse une... Une transformation genre. Je me suis littéralement perdue sur YouTube. J'ai regardé plein de trucs. Euh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais c'est cool de temps en temps de faire ça. Et puis moi, euh, je sais pas, genre YouTube c'est vraiment ma safe. Place Comme on dit Donc c'est sympa Et euh, là je vais aller prendre ma douche Et je voulais vous parler de ma nouvelle routine capillaire Très très rapidement Puisque c'est vrai qu'avec la rentrée et tout J'ai vraiment changé mon état d'esprit Par rapport à mes cheveux Je vous en ai parlé dans ma routine du matin Mais c'est un truc où j'avais vraiment du mal Pendant des années à accepter mes cheveux naturels Et depuis que j'ai fait une sorte de d'éclaircissement moi-même puis en institut. D'ailleurs, chez Vogue Gifto, euh, ça tient trop bien sur le long terme. Enfin, vraiment, j'adore. là On voit pas très bien avec la lumière, mais euh, je voulais juste vous dire, si vous habitez près de Rouen, je vous conseille énormément leur service. Et comme mes cheveux sont un peu plus abîmés avec toutes les conneries que j'ai fait, avec le, la plage et tout, et eh bien, euh, je me les suis aussi coupés euh, bah, avant de partir euh, à Bali. Il s'avère que j'aime beaucoup les cheveux courts, mais que euh, je ne peux pas les laisser tout le temps, sinon ils sont trop trop trop abîmés. Donc, je me suis réhabituée à les avoir bouclés. Et franchement, j'aime bien, ça me fait une nouvelle tête, donc j'apprécie. Mais pour cela, j'ai aussi décidé de les entretenir énormément, et j'ai reçu des produits L'Oréal, je suis pas du tout payée pour en parler, mais euh, j'aime beaucoup L'Oréal, donc je voulais vous en parler. Alors, au quotidien, j'utilise le shampoing huile extraordinaire, donc qui m'ont envoyé. Enfin, il fait assez gras quand tu le mets, je me suis dit, oula, ça va rien laver, mais finalement, mes cheveux bah sont pas du tout plutôt gras sur le long terme, donc ça c'est cool le masque que je mets dans ma douche euh, qui est un masque nutrition éclat donc, donc celui-là c'est celui que je mets genre et que je rince, aussi de temps en temps genre une à deux fois par mois, j'utilise le shampoing violet euh, ça c'est pas eux qui m'ont envoyé mais c'est quand même l'Oréal pour éviter que mes cheveux jaunissent et finalement, quand en journée mes masques font plus trop d'effets et tout, et que je vois que mes boucles sont plus très belles, et bah j'ai toujours ça avec moi qui est euh, le soin sublimateur de matière, et c'est une petite huile extraordinaire, elle est extraordinaire mais son nom c'est l'huile extraordinaire, et franchement c'est trop cool parce que comme c'est tout petit, et bah je peux l'emmener partout avec moi et, euh, et voilà, ça change tout. Et je trouve que ça change vraiment ma tête d'avoir des cheveux qui paraissent plus ou moins euh, nourris et mieux nourris. Et donc euh, c'est donc très cool. Je vais aller me toucher parce que c'est plus propre quand même. doute. Car je vous rappelle que c'est un En train de regarder le vlog de Lena et en même temps je dis un livre. de trolling. Ouvert ma tête, je suis effrayante là Pourquoi on dirait que j'ai des yeux noirs Je lis Ugly Love Voilà De la zèbe de la tisse dans la broche, Des bas de biches très alléchants Mes gavas seront désagréables Et le micro ta soirée si tu commences à jouer la meuf chante. écoute ma belle on est toujours direct dans nos propos Je sais que tu kiffes pas la mito tu fumée ce putain de béto Avant que je te mette ta part, enlève-moi tous les nœuds que j'ai dans le dos Tu sais, je suis pas là pour jacter je veux juste fumer, dans le crâne une taille de Jack D Dans mon délire je suis foncé Le voisinage t'entendra crier, griller toute la soirée